J'ai voulu mettre en place euh, ma propre perception d'une société de Digital Consultancy et c'était là donc euh, que je voulais euh, vraiment pratiquer et mettre en œuvre euh, ma perception des choses. Ma perception soit dans l'environnement euh, interne ou bien externe dont on fait face à nos partenaires ou bien clients. Monsieur Tuati, pardonne-nous de l'historique des, des dernières années de Digital du démarrage jusqu'à son état actuel. DigiNov a été créée et fondée en 2016. Tu la première recrutée dans DigiNov. Ah oui, aussi. En 2018, on a construit une entité robotique pour adresser le début de la révolution de l'industrie 4.0. Donc On était été pionniers dans ce domaine-là. Et puis on a élargi notre écosystème on a réussi à faire une filiale de DigiNov en 2021, voilà. Fin 2021, on a construit une deuxième filiale qui s'appelle Fortitou, qui est spécialisée dans le web 3.0. Euros. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec Bon, En DigiNov, je suis très, très flexible. Je suis à l'aise avec l'équipe. Vraiment, je suis autonome. Pour sortir euh, ma créativité et tout, il euh, être libre pour donner. Principalement parce que jeunes m'a offert la possibilité d'avoir un temps libre, de, de faire mes études et aussi de travailler des de projets en parallèle pour améliorer mes compétences et aussi pour pratiquer ce que j'ai étudié dans, dans, dans mon master. J'avais plusieurs autres choix avant. Même d'aller de, de, voir euh, à, ailleurs, c'est pas en Tunisie, c'était en Amérique. C'est vrai que c'était une start-up et, euh, et je voyais du potentiel. C'est une grande entreprise. Je trouve euh, deux personnes compétentes ici et des personnes qui m'ont donné de, de changer des idées. Euh, on change les, les compétences aussi. et Je trouve euh, qui y ait les développements au goût. Ça, c'est l'essentiel pour moi. Qu'est-ce qu'on retrouve comme innovation dans Il y a tout ce qui est innovation en matière de contenu aujourd'hui dans le cadre de Ginov. Donc, euh, si on dit contenu, c'est que les nouvelles technologies, les nouvelles briques de développement, méthodes, méthodologies ouais. de travail. Et puis, il y a tout ce qui est innovation en termes d'opérationnel. Comment on évolue et on reste vraiment organisé euh, par rapport à les changements de l'environnement. Et vraiment, donc, euh, il faut chercher. Euh, l'innovation dans la méthodologie du travail et dans le contenu qu'on donne à nos clients. Ce n'est pas l'optique qu'on donne vraiment la top technologie, mais la mieux adaptée à son vie. Merci à DigiNoz pour cette entrevue.